Le plateau fraisse est un plateau technique dédié à la filière céréalière, l'acronyme fraisse signifiant plateau francilien d'études céréalières. Il comprend tout d'abord un atelier baking dans lequel nous sommes. C'est un laboratoire où il est possible de fabriquer des produits céréaliers comme le pain, les biscuits, les pâtes alimentaires, avec un matériel analogue à ce qui est utilisé dans la profession. Notre objectif n'est pas de fabriquer pour fabriquer. Ce qu'on cherche à faire, c'est visualiser, expliquer, comprendre les mécanismes biologiques ou biochimiques qui sont impliqués dans toutes ces transformations. On attache beaucoup d'importance à la rigueur pour caractériser les produits. Et Pour cela, on dispose d'un certain nombre d'appareils d'analyse et également d'un laboratoire d'évaluation sensorielle qui nous permettent donc de caractériser les produits tout au long des procédés de fabrication. Ces équipements sont donc utilisés dans le cadre de nos enseignements, mais également pour nos activités de recherche et comme support dans le cadre de transferts industriels. Donc dans ce laboratoire, nous avons au niveau du matériel, je dirais de professionnel, cinq pétrins de type spirale, qui sont des modèles réduits de ce qu'on peut trouver au niveau industriel. L'avantage, c'est de pouvoir travailler en essai comparatif. On va pétrir, qui est la première étape de fabrication du pain, et au cours du pétrissage, observer. Un certain nombre de caractéristiques, d'abord la consistance de la pâte et ensuite les propriétés physiques de cette pâte, l'élasticité, l'extensibilité. Donc une terminologie que l'on trouve chez les professionnels mais aussi qui va être en lien avec les mesures instrumentales qu'on peut avoir dans le laboratoire. Ensuite on va enchaîner les opérations classiques, soit une première phase de fermentation, soit un temps très réduit, on va diviser la pâte, la mettre en forme, on va la préformer et ensuite surtout l'étape de façonnage donc qui est l'étape suivante, donc de mise en forme définitive un petit peu de, du pâton. après le, fa le façonnage intervient, donc après un temps de repos du pâton, et pendant cette étape-là, qui était très très importante pour les professionnels, et donc industriels ou artisans, on va euh, voir les capacités d'allongement, de stabilité de la pâte, de collant aussi de cette pâte la pâte façonnée donc, est déposée euh, sur ce qu'on appelle en boulangerie artisanale sur couche, euh, donc sur un support, et ensuite elle sera mise en chambre de fermentation. La pâte fermentée euh, va être observée aussi euh, par les étudiants, donc on apprend des gestes un peu classiques de regarder la résistance de cette pâte, avec le doigt, en tout cas le toucher du boulanger, avant de décider euh, donc, de la mise au four. Donc à la fois on va donner un coup de lame, euh, je dirais le, le, le signe du boulanger avec son coup de lame, et euh, au début de cuisson on va vaporiser de l'eau de façon à humidifier permettre cette expansion. Bon, ensuite en cours de cuisson donc, on va simplement avoir une visualisation un petit peu des effets de coloration éventuels mais généralement on travaille à des temps qui sont déjà préfixés.